Bonjour, en ce moment il fait vraiment très chaud, presque tous les jours il y a du soleil, il fait environ 30 degrés Celsius dans l'après-midi, parfois plus, mais de temps en temps il y a du vent, c'est agréable, cette année il pleut rarement, mais quelquefois le soir il y a des orages, on voit des éclairs dans le ciel. On entend aussi le tonnerre. Parfois, la foudre tombe sur un arbre et la pluie se met à tomber. Rarement, il y a de la grêle mais la plupart du temps on se sent juste très bien parce que le soleil brille.